Dean et moi, on se connaît depuis longtemps. C'est un coriace. Mais cette Ia Paria va finir par le tuer si on continue à traîner et à suivre les règles. J'ai donné l'ordre d'envoyer les plans des structures Paria sur Camber à notre simulateur de combat. Maintenant, la porte est ouverte pour Iratus. Rassemblez le maximum de Spartans et lancez la simulation. Je suis sûr que Iratus sera, disons... Irrité. Assez, en tout cas, pour laisser Dean et vous pourchasser. Et à ce moment-là, on fermera la porte derrière lui. Voilà. Vos équipiers et vous êtes là pas. Vous faites pas mordre